Cette affaire était bien plus compliquée qu'elle n'y paraissait. Ils avaient voulu me mettre des bâtons dans les roues. Ils avaient voulu que j'arrête mon enquête. <rire> C'était mal me connaître. J'ai fouillé dans les fins fonds du caca de cette e-football 2022. Et croyez-moi, j'ai trouvé des choses, des choses intéressantes. Et salut tout le monde Ils n'auront pas deux choses. Ils n'auront pas ma liberté de penser, comme a dit un grand savant. Et ils n'auront pas non plus ma joie de vous retrouver tous les jours en ce moment pour partager des choses avec vous. Après avoir été quand même vachement abattu hier, je me suis réveillé ce matin avec un mental d'acier, un mental de conquérant, un mental d'enquêteur puisque comme vous l'avez vu, l'inspecteur Lulu est de retour. Et j'ai mené mon enquête, j'ai envoyé des messages un petit peu partout. Il y en a qui m'ont pas répondu, mais j'ai eu aussi des réponses. Vous allez voir qu'on va apprendre quand même pas mal de choses et des explications. Est-ce que c'est des excuses Pas du tout. D'ailleurs, je voudrais commencer cette vidéo par m'excuser d'une chose. Hier, sur ma vidéo, j'ai dit qu'il y avait quand même des points positifs et des points négatifs. Je retire cette phrase les amis, je retire cette phrase parce que à l'heure actuelle, c'est indécent de parler de points positifs. Le jeu en l'état, il y a rien de positif. Voilà, on peut toujours chercher des choses mais non, la fois arrêtée, c'est tellement buggé, il y a tellement de problèmes qu'on n'a pas le droit de parler de choses positives. Tant qu'ils n'auront pas corrigé tous ces bugs et tous ces problèmes, on ne pourra même pas débattre pour savoir si ce jeu a un avenir, a un potentiel, etc. À l'heure actuelle, zéro avenir, zéro potentiel, ça c'est une réalité et une certitude. Donc, on parle de tout ça maintenant, c'est parti pour la vidéo. Les mecs c'est historique, eFootball a réussi à faire ce qu'il n'avait encore jamais fait avant. Il s'est placé numéro 1 un d'un classement, le classement Steam. Quoi Qu'est-ce qui se passe Le classement des jeux les plus mal notés de Steam, eFootball 2022 est numéro 1. On applaudit s'il vous plaît Bravo eFootball Deuxième chose, ils sont en TT Twitter depuis hier quand tu vois les tweets, euh, c'est une dinguerie. Je te mets un petit euh, florilège là. Tu vas te régaler. Prépare-toi. Au moins, on pleure pas, on rigole. Vaut mieux en rire. Et enfin, il y a plein de médias sérieux qui en ont parlé. RMC, l'Afterfoot, euh, l'AFP, l'AFP, l'agence française de presse qui en a parlé, c'est incroyable. Ça a tellement d'impact, ça a tellement de retentissement que là, forcément, les Japonais, ils vont être obligés de réagir. This is the channels ils n'ont pas dit qu'ils allaient faire un questionnaire la semaine prochaine et que du coup, il y aurait une mise à jour qu'en octobre. Ah bah si. Donc ça, c'était la petite intro. Maintenant, on va parler des infos que j'ai eues. Il y a des choses en off, donc je ne vais pas vous donner mes sources. Et il y a des choses en in qui sont aussi très intéressantes. La première chose, c'est que ce matin, j'ai envoyé un mail à Owen, le responsable communication chez Konami. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Si j'ai une réponse, bien sûr, je vous la donnerai. J'ai aussi envoyé un message à PES Universe. PES Universe, c'est quand même un très gros site. C'est des mecs qui sont fans de PES, qui ont travaillé avec PES pour des choses, et qui ont été testés le jeu à Londres. Je leur ai demandé, est-ce que c'est moi qui suis fou, ou est-ce qu'on n'a pas testé le même jeu Ils m'ont dit, non, on n'a pas du tout testé le même jeu. Il m'a envoyé une capture, il y avait des bugs, il m'a dit ça, il n'y avait pas. Je dis, non, bah tu me rassures. Moi aussi, il n'y avait pas ces bugs-là. Je lui ai dit, est-ce que tu as eu une réponse de Konami par rapport à ça, et une explication Parce que je dis que moi, je me sens trahi, voilà. Il m'a dit que... Il lui avait dit seulement que c'était pas la même version du tout, mais pas d'autres explications. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Ah. Mais ce qui vient après est beaucoup plus intéressant, puisque ma source, que je ne citerai pas, m'a expliqué pourquoi il y avait une telle différence entre ce que j'ai testé à Londres et ce qui est sorti. Et surtout, pourquoi la version qui est sortie là, elle est si dégueulasse. Et enfin, est-ce qu'il y a un avenir d'amélioration proche Je vous spoil un peu... Ça sent pas bon, ça sent pas bon. Première chose, pourquoi avoir sorti un jeu dans cet état-là Et pourquoi c'est si différent de ce que j'ai testé à Londres il y a trois semaines bah En fait, la réponse, elle est simple. Après, il fallait la connaître. Il s'avère que les éditeurs, quand ils veulent mettre un jeu sur les stores, ils sont obligés d'envoyer cette version du jeu pour qu'elle soit validée par les stores. Notamment PlayStation Store, pour ne citer que lui. Mais bien sûr, il y a Microsoft, etc. La version, ils sont obligés de l'envoyer des semaines avant la sortie. Ce qui fait que... Cette version-là, 0.9, est-ce que moi, à Londres, j'ai testé une version 1.5, 2 Je sais pas, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas l'information. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on a une version comme ça. Maintenant, ça n'excuse rien du tout. Eux-mêmes, quand ils ont envoyé cette version, ils savaient que c'est cette version qui allait sortir le 30 septembre. Ils auraient dû se dire, ah ben, on n'est pas prêt, désolé, on n'est pas prêt, on retarde. On aurait gueulé la communauté, on aurait gueulé, c'est sûr et certain. Sauf que... Qui aurait gueulé Seule la communauté PES aurait gueulé. Tous les médias, eux, ils en auraient eu rien à foutre, ils n'en auraient pas parlé, on n'aurait pas été la risée du monde entier du jeu vidéo, et ça aurait quand même mieux valu qu'il retarde, quitte franchement à retarder jusqu'au 11 novembre, ça aurait été bien mieux. Et je lui ai demandé à ma source, est-ce que c'est possible qu'il y ait une mise à jour rapide Il m'a dit non. Et je lui ai dit, quand est-ce que tu penses qu'il va y avoir une mise à jour Il m'a dit, il y a de grandes chances que ce ne soit pas avant le 11 novembre. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient faire un questionnaire la semaine prochaine, et que du coup, il y aurait une mise à jour qu'en octobre. À partir de là, si on se dit que le jeu va rester dans l'état jusqu'au 11 novembre, ça va être très compliqué à jouer. J'ai pris deux décisions, les amis. Deux décisions qui sont importantes et il faut que je les partage avec vous. La première décision, ça a été de demander le remboursement de ma précommande. Donc, je vous fais voir une petite vidéo rapide. En fait, vous allez sur le site en description. Vous remplissez euh, le questionnaire et du coup, vous faites la demande de remboursement. J'appelle tous ceux qui ont précommandé le jeu et qui regardent cette vidéo, à faire ça. Pourquoi Parce que PlayStation, quand ils vont voir ça, il y a des chances qu'eux aussi, ils réagissent, et qu'ils mettent la pression sur Konami. Soit en les menaçant de supprimer le jeu du store, c'est déjà arrivé, notamment avec Cyberpunk, mais en tout cas, ils vont les obliger à réagir. Et ça, je pense que ça peut être que bénéfique. La deuxième décision que j'ai prise, c'est de boycotter eFootball. Je ne veux pas faire de contenu sur un jeu aussi bugué. Le jeu serait sorti mauvais, hein, de la vie de beaucoup, mais sans bug, j'aurais fait des choses. Là, c'est impossible. Donc, il n'y aura pas de live sur eFootball et il n'y aura pas de vidéo tuto sur eFootball. Par contre, je continuerai les vidéos info parce que je suis là pour vous informer. Et je vais vous proposer des lives sur FIFA. Parce que c'est la seule alternative qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, comme je vous l'ai dit cette année, pour l'instant, j'aime bien. Il faut accepter que c'est un jeu qui est beaucoup plus arcade. Mais en l'état actuel des choses, si vous comparez ce qu'on a eu hier à FIFA 22... Il euh, y a trois galaxies d'écart. Il faut être objectif et honnête. T'as beau avoir tous les défauts du monde sur FIFA, les joueurs qui glissent, etc. Mais ça reste quand même mille fois meilleur que ce qu'on a eu hier. Encore une fois, je le répète. Bien sûr, je continue mon enquête. J'essaie d'avoir des réponses officielles et précises. On se retrouve du coup très bientôt en vidéo, les amis. Je vous fais des gros bisous. C'était Luthor. Ciao les mecs.